Hmm. Cela m'a-t-il demandé des efforts pour devenir vegan Et on me demande aussi si je trouve pas ça trop difficile de vivre en société. Alors il y a une double question là-dedans que je vais aussi essayer d'aborder. Déjà sur les efforts. Personnellement non, euh, parce que ça, ça a fonctionné comme une sorte d'évidence et quand une évidence se fait au fond de nous, euh, oui il y a peut-être quelques efforts, des changements, des adaptations, mais pas tant que ça et puis on les oublie ces efforts parce que il y a cette, euh, cette évidence derrière. J'entends par contre pour d'autres personnes que pendant un certain temps ça a pu leur demander des efforts, mais la plupart du temps, je retrouve cette même histoire. Il y a un moment d'évidence, il y a quelque chose, une, une ouverture du cœur qui se fait, une ouverture de la pensée, un universalisme plus grand qui s'installe, et pas simplement intellectuel, mais euh, au fond de l'être. Et donc, ça devient une absolue euh, une absolue évidence. Donc, finalement, peu d'efforts. Je peux vous dire que ça demande beaucoup plus d'efforts pour moi, euh, oui, de vivre dans la société humaine telle qu'elle se présente, parce que j'ai l'impression de vivre comme un, un abolitionniste, euh, entouré d'esclavagistes, je dois vous dire la vérité. Euh, je, je vis comme un être humain euh, antispéciste et entouré de spécistes, entouré euh, de gens qui ont des croyances, entouré de gens euh, ben, qui voilà, qui, qui, qui portent cette violence sur eux. Ça commence déjà quand je vais dans la rue. Euh, la violence, elle se voit au pied des gens, avec le cuir euh, pour faire les chaussures. La violence, elle se voit dans les terrasses de, de restaurants, cette énorme consommation où je, je vois, je visualise l'extraordinaire tuerie que ça a demandé simplement pour une soirée dans une ville et, et nourrir euh, les, les, les, les gens, euh, remplir les assiettes euh, et les poubelles euh, de, tous ces, de tous ces restes. Donc je vois euh, avec ces yeux-là l'immense violence que l'on fait euh, à d'autres êtres. Donc oui, sur ce plan-là, cela représente un véritable challenge, mais aussi un exercice de la compassion de la compassion euh, déjà vis-à-vis -vis de moi-même parce que euh, euh, j'ai une souffrance vis-à-vis -vis de ça euh, j'ai de la peine, j'ai du chagrin, et donc euh, je dois me confronter à mes propres limites et, et travailler, œuvrer à garder un cœur ouvert, euh, un cœur aimant vis-à-vis -vis de tout le monde, sans, sans jugement, parce que toute personne, même si elle mange de la viande, elle a <rire> aussi plein d'autres... Elle a des qualités, elle, voilà, on ne peut pas faire du blanc ou du noir, euh, donc il y a cette, euh, cet exercice-là. Il ne s'agit pas de se marginaliser, il s'agit de vivre avec les autres, il s'agit de vivre avec le cœur, euh, et aussi de manière authentique, ça veut dire ne pas non plus cacher euh, ou rester caché sur les postures que j'ai choisi d'avoir. Sur le plan pratique, au niveau de faire la cuisine ou tout ça, alors là, pff, complètement facile. Hein, franchement, apprendre à faire de la cuisine végane, il n'y a rien de plus facile. Vous, prenez, vous avez des dizaines de livres de recettes, vous avez une, une cuisine extraordinairement riche, féconde, joyeuse. Euh, on peut célébrer tout ce qu'on veut avec une nourriture végane absolument exubérante, magnifique dans les couleurs, dans les saveurs, euh, dans les combinaisons, dans les textures. Donc, <rire> ça constitue absolument pas un problème. Juste, on va dire, une petite euh, question d'adaptation. Je voyage beaucoup, on me demande aussi, oui, mais comment vous faites quand vous voyagez, etc. Euh, comment vous faites dans les restaurants Eh bien, l'expérience m'a montré que euh, il suffit de demander, que la plupart du temps, un restaurant, euh, les gens vont vous dire, oui, ben, je peux vous faire une salade, je peux vous faire des légumes, je peux retirer ça de tel ou tel plat, et ça se passe euh, en général très bien. Je peux même dire ça se passe de mieux en mieux, parce que je peux vous dire effectivement qu'il y a dix ans, où il y a 20 ans, euh, parfois, je me faisais expulser de certains restaurants, pas forcément très gentiment, où j'avais droit à des réflexions pas forcément très gentilles. Aujourd'hui, euh, les gens ont une ouverture beaucoup plus grande, ils ont une, une information beaucoup plus grande et la plupart diront « bon ben voilà, vivons euh, avec toute la diversité, ceux qui veulent manger de la viande mangent de la viande, ceux qui veulent manger euh, vegan peuvent manger vegan ». J'ai un point de vue là-dessus, mais j'en parlerai dans d'autres euh, dans d'autres vidéos. Mais en tout cas, il y a une, une grande ouverture, donc euh, cela ne constitue plus, en tout cas, je pense, une difficulté euh, sociale majeure. Ensuite quand je vais euh, si je vais dans des pays euh, qui n'ont pas encore ou très peu ou quasiment pas de culture euh, végane euh, ben là j'ai des choix à faire mais je garde ma posture euh, et j'ai eu parfois l'occasion je, je pense notamment à un voyage en Corée du Sud un voyage officiel donc avec des repas officiels euh, dans un pays peu porté sur le véganisme en tout cas à l'époque euh, eh bien j'ai choisi de ne pas manger. Je préfère évidemment de ne pas manger, ne pas absorber de nourriture, donc passer dans le mode jeûne, ce qui apporte aussi plein de bonnes choses pour l'organisme, pour l'expérience psychique et spirituelle, plutôt qu'effectivement de manger des êtres et des animaux.